Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage une Histoire. Merci à vous tous qui nous suivez depuis un, un bon moment et merci de partager les vidéos, merci d'en parler autour de vous. Je vous suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, nous recevons Lisa, qui a un témoignage particulier à nous, à nous partager. Euh, Peut-être qu'il t'est déjà arrivé ou qu'il vous est déjà arrivé de, de ne pas grandir dans un, dans un cocon familial euh, où euh, il y avait simplement la paix, la sécurité, la bonne ambiance, Peut-être que vous n'avez même pas grandi avec vos deux parents. C'est un peu le cas de Lisa et nous allons voir quelles, sont, quelles ont été les conséquences du fait de ne pas forcément avoir grandi dans un foyer qui était stable. Nous allons tout de suite écouter son témoignage. Bonjour Lisa et bienvenue dans Partage son Histoire. Bonjour Chantal. Donc, euh, c'est un témoignage à nous partager. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter rapidement. D'accord. Donc, euh, moi, je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et euh, j'habite à Paris. Voilà. Ok, <rire> parfait. Ok, donc comment comment, commencent son témoignage Déjà, dans quel contexte euh, familial un peu tu as grandi Dans quel environnement tu as grandi Tu as grandi ici, avec euh, tes parents euh, bah, Niveau contexte familial, oui, j'ai grandi à Paris, j'habite euh, Paris depuis toujours. Et euh, donc, j'ai grandi avec ma mère, pas avec mon père. Euh, dans une famille où on est, on est cinq enfants. Mm -hmm. Donc euh, quatre garçons, j'ai un grand frère, un frère jumeau et deux petits frères. Et du coup, je suis la seule fille... Tu euh, voilà, n'as donc... grandi qu'avec des garçons Que avec des garçons. <rire> avec des garçons. Et du coup, euh, euh, tu as grandi dans une famille croyante, religieuse, qui croyait en Dieu, comment ça se passait bah, Du coup, par rapport à ça, oui, ma mère était, euh, était croyante. Enfin, ma mère est croyante plutôt. <rire> mm. Elle a grandi dans une famille euh, catholique, donc éducation catholique, euh, voilà. Et au fur et à mesure de sa marche, euh, elle a rencontré du coup, le Seigneur, elle a rencontré Jésus. Mm -hmm. Et euh, elle a commencé justement à, à marcher du, coup, du côté euh, évangéliste protestant. D'accord, OK. Donc, euh, après, elle a fait sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça veut dire que vous tous vous êtes passés, c'est-à-dire que elle, vous a, elle a essayé de vous communiquer ce, ce truc-là <rire> Bah oui, forcément. <rire> forcément. bah oui, depuis, depuis petite. Hein, ça, pour moi, même pour mes frères, on est tous passés par là. Mm -hmm. L'église tous les dimanches. Euh, C'était une église congolaise. Mm -hmm. Donc c'est vrai que quand on y allait, bon, quand on était petit, ça passait. Mais après, au bout d'un certain âge, euh, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça veut dire que, en tout cas, moi, personnellement, euh, quand j'y allais au bout de 15, 16 ans, euh, je le prenais mal, quoi, comme une punition, comme une obligation. Mm -hmm. Et c'était quelque chose que je n'aimais pas spécialement. Euh, voilà, donc euh, par rapport à l'éducation un peu religieuse. Ouais. Ouais. D'accord, donc en tout cas, tu as grandi avec, euh, avec cette, on va dire, cette éducation un peu religieuse, en tout cas mmh. de la croyance de Dieu. Voilà. Alors comment, comment ton son témoignage a réellement commencé. Déjà, le fait de pouvoir vivre avec des garçons qu'elle, qu'est-ce que ça a eu comme impact, Parce que bah je sais que c'est un impact. Oui, oui, oui, forcément. <rire> Moi, j'ai grandi avec des filles, oui. mais j'avais des cousins et je traînais plus avec eux. Je sais que ça a changé mon comportement. Mm -hmm. j'ai des choses de garçons, etc. Mais du coup, par rapport à toi, quel, quel, quel a été l'impact en fait, de grandir qu'avec des garçons L'impact que ça a pu avoir, euh, du coup, dans ma vie, bah, quand j'étais petite, euh, donc de plus petite, hein, peut-être jusqu'à l'âge de Ouais, 13 14 ans, j'étais vraiment garçon manqué, euh, mm -hmm. vraiment garçon manqué, je traînais qu'avec des garçons, euh, je j'aimais m'habiller jogging, basket comme les garçons, voilà, comme les garçons quoi. je On me. faisais pas de boucle d'oreilles, tu te coiffais pas j'ai toujours eu les oreilles Quand percées même, hein. donc. <rire> C'est le petit signe de voilà, fémini. ouais. peu, féminité, oui. Oui, voilà. Et du coup, euh, voilà, donc j'ai grandi voilà comme en train de dire, que avec des garçons, donc forcément, j'étais très garçon manqué jusqu'au collège hein, jusqu'à l'âge euh, 13-14 ans facile, Donc jusqu'en mm -hmm. euh, 6 5 e j'étais très garçon manqué, je traînais mm -hmm. avec des garçons, je faisais des bêtises de garçons, mm -hmm. euh, je mm -hmm. pensais comme un garçon, euh, et ma mère à côté qui était là « Mélissa, t'es une fille, mm -hmm. euh, purée, mais habite-toi bien, mm -hmm. habite-toi comme une fille, mm -hmm. fais-toi mignonne, fais-toi… » Et moi qui étais là à côté, non, euh, je me considère plus euh, garçon, garçon manqué garçon. que… Ouais. Mais malgré ça, bon, je savais que c'était pas ma nature, hein, je savais que j'étais pas au, ouais. au fond moins <rire> un garçon, donc euh, il <rire> y a bien un moment où il fallait changer quoi. <rire> Donc c'était comme ça, voilà, en quatrième, ouais, l'année de quatrième, où euh, donc euh, je suis rentrée, bon, je suis toujours au collège, hein, et j'ai rencontré du coup une fille qui est devenue ma meilleure amie et qui l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et euh, en fait, c'est au travers de cette rencontre que j'ai commencé, si je peux dire, à m'efféminer. Euh, ma mère, ça l'a dérangeait pas plus que ça. Au contraire, elle était, elle était contente de voir ouais. que je commençais à me maquiller, que ouais. j'essayais de faire un effort, d'être ouais. un peu présentable, tout ça. Donc ma mère, ça l'a pas dérangé. Et euh, du, du coup, durant mon, mon adolescence, donc, du coup, ce, durant ce processus, ce changement en fait, qui commençait à s'établir un peu dans ma vie, quoi, euh, juste au niveau de, de ma de style ma, vestimentaire, voilà, style de ta... vestimentaire voilà, juste, juste à ce niveau-là, en fait, euh, j'ai commencé du coup, à, à vouloir sortir. Sortir bon, sortir avoir des garçons à gauche, à droite, comme tout le monde. Quoi. Ouais. Donc J'ai commencé à voilà, sortir des garçons par-ci, par-là. Et après, avec ma meilleure copine, on est vraiment devenus... En fait, on était vraiment devenus comme ça, en fait. Ouais. Ce qui a fait que, limite j'aimais plus être avec elle, passer du temps avec elle, que d'être dans ma propre maison, dans ou même famille. passer du temps ah avec ouais. les gens qui sont dans ma famille. Quoi. Et euh, du coup, durant, durant cette période-là, à la maison, des fois quand ça n'allait pas, ou... parce qu'il y avait aussi mon grand frère qui était chez moi à ce moment-là, mm -hmm. et mon grand frère, c'est vrai que ça le dérange. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il ressentait, lui, au fond de lui. Mais quand il me voyait me maquiller, me préparer ou même sortir, lui ça le dérangeait. Ça le dérangeait. Il, il n'était pas, ouais, lui ça le dérangeait. Ouais. Lui. En même temps, c'est le grand frère qui a ouais. hein, oui, protecteur oui. qui. Après à ce moment-là, moi c'est vrai que je voulais pas entendre, euh, je voulais pas entendre ça en fait. Qu'il ouais. qu soit protecteur. Parce que tu es protecteur, tu m'interdis de faire interdis. des choses. En alors fait, que ma tu... propre mère m'interdit pas quoi. ne voulais pas qu'on t'interdise en fait. Voilà, c'est ça. Du, avais du mal avec euh, le fait de. Mais ouais. après moi, ma mère elle, à ce moment-là, elle m'interdisait pas encore. C'est à dire que ma mère elle voyait que ça commençait à changer, donc elle essaie. Mais mon grand frère, le fait qu'il voyait en fait le changement qui était en train de s'établir, lui par contre, ça a le dérangeait. Peut-être qu'il disait, bah, elle commence un peu à s'efféminer, mmh. attention les garçons. Attention les garçons. Voilà, donc lui il était quand même un peu plus grand que moi, donc ah ouais. il savait ce qu'il y avait derrière. Bien quoi. Sûr. Ouais. en plus c'est un garçon, donc il est très bien. Voilà. C'est <rire> surtout ça. ça voilà. C'est ça, exactement, c'est ça. <rire> mais après, lui, il ne me l'a pas, pas spécialement dit, donc ça veut dire qu'il m'interdisait sans m'expliquer pourquoi. Quoi. Ouais. Donc euh, moi, je n'arrivais pas à comprendre, je disais à ma mère, mais pourquoi, mon, pourquoi Maxime qui n'est pas mon père. Il peut m'interdire si ça, alors que toi, ça te dérange pas. Donc ma mère qui, qui allait voir Maxime en lui disant « Voilà, tu n'as rien à lui interdire, tu peux pas lui interdire ce genre de choses, tu n'es pas son père, tu l'as pas mis au monde, donc tu n'as rien à lui interdire. » ma mère était véridique en fait avec ce ouais. genre de choses. Ouais. « Tu n'es pas son père, donc tu n'as rien à lui interdire. » Au fur et à mesure du temps, voilà. Donc, j'ai commencé à aller dans. Je ne sais pas si vous connaissez Teens party Non, c'est quoi Vas-y, dis-nous un peu. C'est quand on est mineur, en fait. Donc, avec ma copine, on cherchait. Où est-ce qu'on veut faire la fête à notre jeune âge déjà Déjà, elle était quelle Elle était dans 14, 14, ans. quand même. C'est là le changement, quoi. Où est-ce qu'on peut aller faire la fête Où est-ce qu'on peut s'amuser Donc, on a commencé à aller dans les Teens Palshi. Donc, c'était des fêtes, en fait, de. 14 ans, je crois, 17 ans ouais. et c'était de 18h à minuit quoi. Ah, donc ah sans alcool et tout Oui, bon, sans alcool, non, ah, sans alcool, En fait, c'est comme une petite boîte les voilà, pour les... c'est les... un peu oh, sur Paris, c'est une boîte pour les mineurs en fait. Donc, ruc... Du jus, de l'eau, tout ce que tu veux, ouais. mais <rire> pas l'alcool, quoi. Donc euh, voilà, Donc on a commencé par ça, on est parti une, deux fois. Et après, donc euh, le cheminement, voilà, voilà. Et après, c'est là que j'ai commencé à... On a commencé à s'intéresser aux, aux boîtes. Mais plus des boîtes de mineurs. boîtes d'adultes. Euh, voilà, boîtes d'adultes. Donc euh, petit à petit, on avait des connaissances. Pareil, c'est les connaissances, les fréquentations, mmh. les ceci, les cela, qui font qu'on arrive à trouver un plan pour, pouvoir, voilà, pour pouvoir sortir en boîte. Quoi. Mmh. Donc euh, la première fois que je me sens, je, je, je suis allée en boîte 15 ans. Donc là, j'avais plus 14 ans. Je devais avoir 15 ans. C'était à la Maison Blanche. Sur, sur les, euh, ch les chances d'utiliser. <rire> donc une boîte, même aujourd'hui, si je vais, je sais que je, je vais avoir la panique. Est-ce que je vais rentrer Est-ce que je vais pas rentrer quoi. <rire> Mais à mes 15 ans déjà, j'avais une, une ah assurance. J'avais ouais, une assurance déjà. Ah, j'avais une assurance. ça je commençais à me féminer. Ça ah veut dire qu'il ouais, y déjà. avait une assurance. <rire> je me prenais pour une femme de allez, 25 ans alors que j'avais que 15 ans. quoi, Donc ah il ouais. euh, y avait une assurance. Donc euh, voilà, donc, j'ai commencé par cette première sortie. J'ai apprécié, j'ai adoré, j'ai aimé. Donc ça, veut dire, ça a commencé à venir petit à petit mon quotidien quoi. Mm -hmm. Quotidien, train de vie, donc euh, je sortais beaucoup en boîte. Euh... Oui, j'ai aussi, oui, aussi oublié de dire que... Pareil, durant aussi cette, cette période-là aussi, pareil. Hein. Euh, J'étais sortie avec des garçons comme ça dans un parc et ces garçons-là, en fait, fumaient. Ils fumaient de la drogue. la drogue Moi, à ce moment-là, je ne connaissais ni cigarette, ni drogue. Je ne connaissais rien, rien du tout. tout. Rien du tout. Je ne connaissais rien du tout. Et euh, un des garçons me dit, mais euh, tu fumes donc moi la, la bêtise, hein, au lieu de dire non, bah, je ne fume pas, bah non je ne fume pas. Tu as dit oui. Dis oui. Et donc on te propose. Voilà exactement. Voilà, c'est voilà. comment ça a commencé petit comme ça. Hein. Donc on m'a proposé, j'ai pris, j'ai tiré, j'ai toussé, ça ouais. m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout et euh, petit à petit je commençais à m'intéresser à ça. C'est-à-dire je commençais à savoir comment on fait pour fumer, comment on fait comment on fait pour acheter, ouais. comment on fait pour tout manger. ça à cause des fréquentations. Voilà des... ça c'était beaucoup les fréquentations ah, ouais. aussi. Hein. Ça c'est beaucoup les fréquentations et aussi le fait que je voulais me rendre intéressante aussi. Ah, oui. il y avait aussi ce côté là où je voulais me rendre intéressante je voulais les convois voilà exactement oui. et euh, du coup petit à petit et ça s'est vraiment fait petit à petit je commençais à acheter une feuille par ci un truc par là une cigarette on voit comment on fait pour rouler petit à petit jusqu'à boum je suis tombée dedans je... et tu es devenue experte dans la chose <rire> voilà je suis devenue experte dans la chose et euh, donc je suis tombée aussi dans la drogue donc dans le cannabis le shit tout ça donc euh, Toujours dans cette période. Ma mère n'était pas au courant. Ma mère n'était pas au courant, donc forcément, ça c'est un truc où quand tu tombes dans ça, tu ne peux pas le dire à ta ouais, mère. En tout cas, moi, je ne peux pas assumer à ouais, ma mère que ouais. je fumais. C'était quelque chose de... C'était véridique, c'était formel. Je pense qu'elle ne savait pas qu'elle ne sentait pas, qu'elle ne savait pas. Au début, non, mais forcément, euh, quand on commence à fumer, nos parents, ils le sauront mais, toujours, bah oui, quoi qu'il en soit. Tout, ça s'imprègne même dans notre corps. C'est ça, ça c'est ça. Ça veut dire que comment elle a su ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elle l'a su. Et elle t'en a parlé Elle l'a su Bah oui, oui, forcément. Ma mère travaille à l'hôpital, donc euh, <rire> forcément, elle voit les gens, elle voit un peu les répercussions que ça a la fumée sur les gens. Donc forcément, oui, elle m'en a parlé. T'as avoué oui, Bah au début, mais non, tu nie, hein. Tu nies au début, début tu ouais tu, nie, hein, tu, nie. tu dis mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, elle la façon dont on m'a attrapée, c'était quand même assez bizarre. C'était pas par rapport aux vêtements où j'arrive avec les ah, yeux oui. rouges ou... Toujours dans cette période où pareil, donc moi c'était que les boîtes tous les dimanches, euh, tous les samedis, dimanches j'étais en boîte le soir. Euh, je n'allais pas à l'école, j'allais en boîte toujours. L'école, ah je séchais l'école. J'étais une absentéiste absentéiste de vrai. première. Alors que à l'école, j'avais pas de difficulté. n'avais pas, pas de difficulté. En fait, c'était juste un voilà. choix parce que tout ça t'intéresserait. Je pas. préférais dehors. Je ouais. préférais dehors profiter de mon temps, Quel profiter de mes amis, profiter de moi-même que d'aller à l'école. Mm -hmm. Donc. Euh, à ce moment-là, en fait, euh, j'étais beaucoup comme je dis, dans les boîtes, dans les sorties, dans la fumée, dans les garçons, dans, dans tout ça, en fait. Et euh, ma mère, la façon dont elle m'a attrapée, c'est un jour, en fait, j'avais pris de la codéine. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est euh... des comprimés Oui, euh, non, ce n'était pas des comprimés, c'était un sirop, en fait. Ah pas, non, moi, vrai, je comme connais mon... comme comprimé. Ouais moi c'était en sirop donc c'était un truc spécial pour te shooter quoi donc euh, ah c'était on ouais. ouais, a qui utilisent ça pour euh... voilà donc euh, oui oui bah plus aux États-Unis on va plus voir la ligne, la codéine tout ça ah, donc en France ici on en entend moins parler mais oui, il y mais mais avait quand même y y y ça tu voilà. utilisaient ça voilà donc euh, j'ai commençais à toucher aussi à ça et euh, donc avant c'est un truc qu'on pouvait sortir en pharmacie normalement donc aujourd'hui il, oui, il y a des ordonnances il y a des sécurités il y a beaucoup plus de sécurité par rapport à ça mais avant on pouvait sortir ça en pharmacie normalement et un jour, j'en avais pris, mais j'en avais pris vraiment beaucoup. Donc, tu mélanges ça dans du spray, tu fais des mélanges, des médicaments et après tu bois et à côté aussi tu fumes. Donc, ça veut dire que j'avais bu aussi oh là là. et en même temps, j'avais fumé. Ouais. Et ce jour-là, j'étais partie un peu dans l'extrême, dans le sens où j'avais fini en fait une bouteille entière de, mmh. de, de coléine et j'étais arrivée dans un état second en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'étais avec une copine à moi, mais là, c'était plus Lisa en fait. Tu, tu sentais déjà rien hein, qu'à mes yeux, c c mes yeux c'était rouge sang. Wow. Euh, c'était limite la folie, euh, ouais. je disais à ma copine « Mais regarde, c'est lui, le garçon qu'on doit voir !» Alors qu'aucun rapport, ouais. euh, c'était ah pas ouais. du tout lui, c'est-à-dire que c'était vraiment une phase de folie un peu, si ouais. je peux dire. Euh, J'en ai voulu un peu à ma copine de ne pas m'avoir regardé ce soir-là chez elle, mais je suis rentrée chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, ma mère, en fait, quand elle a vu mes yeux, elle a vu mon état, elle a vu que j'arrivais à peine à m'exprimer, elle a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc ouais. moi, à ce moment-là, j'ai la... j'esquive maman, je l'esquive. Euh, je ne veux pas parler avec toi, je préfère être dans ma chambre. T'as quel âge euh, 16 ans. 16 ans. Donc tu ouais. vas dans 16 ta chambre 15-16 ans, oui. Donc je vais dans ma chambre, je m'endors direct, direct, hein, dodo direct. direct. Et euh, vers les 3 heures du matin, je sens quelqu'un me réveiller. C'est ma mère qui me réveille en fait. Et elle me dit euh, oui, Isa, bah, crache ici et fais pipi dans ça. Donc moi, en plein 3 heures du matin, en vrai, je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi me les ça. Cette... J'ai craché et j'ai fait pipi. Et le lendemain, donc, euh, elle avait acheté un test de toutes les drogues. En fait, vous savez, les tests... Waouh <rire> Elle a carrément acheté le kit Il y avait, tout, quoi. Il y avait toutes les drogues, tout ce que wow. vous voulez. Donc à ce moment-là, j'ai fait pipi et quand j'ai craché dans le, dans le pot, j'étais positive en fait, à la codéine et au cannabis. Ah, donc elle a tout de suite... Crânabis, Ça veut dire elle que suite... après, elle a pris un rendez-vous avec mon père, donc ma mère et mon père qui se supportent vraiment pas du tout. Donc à ce moment-là, ils ont réussi à se parler ensemble, en fait. Juste pour mon cas. Voilà, exactement. Donc, euh, après, ils ont vu que j'étais positive au cannabis et à la codéine. Donc, à ce moment-là, j'ai assumé la codéine. J'ai dit oui, j'ai pris la codéine, mais cannabis, j'ai nié en bloc. Malgré que le mais test soit pourquoi positif. Pourquoi le test J'ai nié en bloc. C'est-à-dire qu'à je... ce moment-là, j'étais une période de ma vie, je ne pouvais pas assumer le cannabis mmh. encore. Donc, euh, j'ai nié, j'ai préféré nier, nier. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, ma mère, elle, elle a dû se dire quand même que la médecine euh, ne peut pas mentir. Ouais, elle ne peut pas mentir. Il n'y a, a qu'un seul menteur dans l'histoire. Voilà. <rire> non, en plus, j'étais une menteuse. Moi, j'étais très, très menteuse aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, une grosse menteuse aussi. Hein. Donc, euh, à ce moment-là, elle n'a rien dit, elle n'a pas fait de commentaire par rapport au cannabis, mais je pense que dans sa tête, elle, elle a juste dit « Voilà, elle savait ». Donc après, petit à petit, au fur et à mesure du temps, c'était plus les détails maintenant qui ben me bon, trompaient. Donc, ouais. comme tu as dit, l'odeur, ouais. les yeux. Et elle faisait attention du coup maintenant, elle était plus alerte. Voilà, elle était, plus, elle était beaucoup plus alerte par rapport à ça. Et euh, sinon, euh, oui, jusqu'à mes, ouais, jusqu mes 17 ans, je, je vivais cette vie. où En fait, c'était la débauche, hein. c'était ouais. une forme de débauche, mais. Ouais. Moi, à mon âge, je ne voyais pas ça comme la débauche, je voyais ça comme profiter de, de mon temps, Voilà, c'était le monde, c'était profitais de mon temps. En plus, moi, j'étais contente, je prenais plaisir à faire ce que je faisais. Donc... Bien sûr. Et ouais, quand moment... tu es dans cet environnement-là, tu... pour toi, il n'y a pas forcément de problème, tu profites de la vie. C'est ça, en fait. Y a... On n'a qu'une seule vie, comme, voilà, comme les gens ça. disent, hein, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Il faut en profiter. faut en profiter de la bonne manière. <rire> et, et à ce moment-là, on n'en profite pas de la bonne manière. <rire> on ne <rire> <on> le sait <rire> pas. <rire> parce que moi, a comme un voile sur nos yeux jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vient dans nos vie pour nous montrer en fait que là c'est très compliqué c'est ça en fait c'était ce gros voile qui était déposé au-dessus de mes yeux donc aussi à ce moment-là j'étais pas consciente des choses de Dieu donc n'étais pas consciente de tout ça. Donc, même euh, si tu hein. allais à l'église. J'allais à l'église, mais je comprenais. J'allais, mais je comprenais pas vraiment. C'est dire que j'allais parce que ma mère me ramenait tout ouais. simplement. Et il restait avait... pas toi. -même il y qui... pas de démarche de qui venait de moi. Je ne pas de. Je cherchais pas plus à savoir. Je cherchais pas plus à m'intéresser. Donc c'était vraiment ma mère moi ouais, qui m'a qui m'a poussé. Mais aujourd'hui je remercie ma mère parce que gloire à Dieu. Je travers ça même que j'ai été touchée quoi. Amen. <rire> Comme quoi, ah, faut jamais abandonner même si on a des enfants qui semblent tellement loin et perdus. Et d'ailleurs il y a ce jour là où. Euh... Ta, ta maman t'a interdit de sortir parce qu'elle allait quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bah, je vais vous en parler, mais avant même d'en parler, je vais revenir aussi sur un petit point que j'ai pas parlé. Oui. Moi, j'étais beaucoup une, f... Moi, une fugueuse. Vraiment, mmh. l'enfant rebelle, fugueuse. Quand en fait, il y a un tu truc... Te quoi. Tu fais ah fou oui, fou mais fou. Tu, tu sentais que c'était une rébellion. Mais même aujourd'hui, quand j'y pense, où... Quand j'essayais de ressentir la rébellion qu'il y avait, je, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y avait en moi pour être aussi ouais. énervée, pour être, être aussi méchante par là hein. oui, oui, oui, <rire> ouais, C'est pas possible, esprit. Hein. Méchante, insolente, euh, aigride, c'était que rester ouais, un esprit de toute façon. C ouais, c ouais. Mais euh, j'étais beaucoup, voilà, rébellion et je fuguais beaucoup énormément. Moi, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, première solution, fugue. C'est-à-dire que ma mère pouvait me parler, euh, me dire un truc qui n'allait pas me plaire, j'allais rien dire, j'allais faire comme si tout allait bien. J'allais partir dans ma chambre, j'allais faire mes affaires. Et, et quand elle se retournait pour aller préparer à manger, j'ai Lisa est ça partit, euh, on cherche Lisa dans toute la maison. Et t'as fait ça beaucoup de donc, fois Beaucoup de fois, et moi c'était wow. des fucs de trois semaines, des oh. deux semaines, des... Wow. Je donnais zéro nouvelle, rien du tout à ma mère, rien du tout. Et j'allais profiter derrière, tu hein. profitais bien au max, sans penser à ma mère. Donc je me... Vraiment, maman de Lisa, <rire> on te remercie, hein, parce que tu as vraiment du prix intercéder hein, pour ta fille. Ouais. Quel cœur Ça devait être difficile, hein. t'imagines, tu vois ta fille Partir comme ça étonne pas de nouvelles. Ah mais moi j'avais aucune empathie, aucune empathie, je me mettais même pas un peu à sa place. Pour wow. moi c'était au moins prison. Ah oui, parce que je me sentais beaucoup emprisonnée en fait chez moi. Je sais pas pourquoi, mais j'avais ouais. un sentiment d'emprisonnée et je voulais trop la liberté. Je voulais que la liberté. Et au final. La en fait, liberté selon le monde. Voilà, <rire> voilà selon, le, selon le monde et selon ce que moi ouais, je pensais être la liberté. Quoi. Être la liberté, ouais. Et au final. Euh, au final Donc je, je fugais tout le temps. Tout le temps. J'étais la, spé... la spécialiste, on m'appelait la spécialiste des fugues. Comme j'ai dit. Allé à... où J'allais tout le temps chez ma meilleure bah, copine. Ma meilleure copine, ta meilleure euh, copine là <rire> Qui habitait pas très loin. Qui habitait pas très loin. Donc, quand j'ai fugué la première, la deuxième fois, mes parents savaient où me trouver. Donc t'as dû changer d'endroit Voilà, donc c'est un peu voilà, mission impossible. On changeait, on revenait le soir dormir, à gauche, on était à gauche, à droite, à, wow. à gauche, à droite. Mais c'était vraiment une, une vie de vagabond, quoi. Une ouais. Vagabond, mais moi à ce moment-là, comment je prenais plaisir, j'étais contente, hein. franchement j'étais contente. Et toi aujourd'hui, tu es en Christ, Ta copine, elle, elle a rencontré le Seigneur ou pas encore Là, ma copine, bah, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir l'évangéliser et je sais qu'il va la toucher parce qu'aujourd'hui, euh, son cœur aussi est disposé à recevoir, à Dieu, à recevoir Christ aussi. Amen. Mais euh, du coup, pour revenir à ce que tu me poses, tu m'as mm -hmm. posé une question, oui. Donc, euh, par rapport à ce que j'ai. Le jour où j'ai fugué, ouais. en fait, c'était pareil, c'était basé sur une fugue. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais préparé ma fugue, tout ça. Et c'était un soir où ma mère m'avait dit « tu ne vas pas sortir ». Alors que toi, tu t avais, t avais des plans déjà Voilà, mes plans étaient préparés, <rire> tout était préparé. Alors, c'était quoi le programme Je, Je devais ah bah pareil, oh, sorti boîte de nuit » ou « sorti » C'était pareil, c'était oh, la, la, la routine C'est la routine, tous les <rire> week-ends, c'était la même chose Donc voilà, c'était un plan pareil, hein. en plus des euh, plans sorciers. Mm -hmm. avant même que tu ailles, tu sais, chaude pour tu, y aller quoi es Tu te déjà, prépares, ouais. tu trouves ta tenue, tu te dis que t'es chaude quoi Et au final, bon me que tu ne sors pas, ce soir c'est à la maison, tu ne vas pas sortir de cette maison !» D'accord, pas de souci. Elle est sortie, elle a fermé, la porte à clé. Elle, enfermée? elle, enfermée. elle m a enfermé, elle m'a enfermé, moi et mon petit frère, et elle a pris toutes les clés de la maison. Donc, Mais euh, quel âge ton petit frère À ce moment-là, il, il a 5 ans moins que moi, il devait avoir 10 ans. 10, 9 ans. Tu devais quand même aussi surveiller Non, pas vraiment. À ce vrai moment-là, on était à la maison, donc en vrai, il avait, avait rien de sa vie. À ouais, <rire> okay. Et euh, donc voilà, c'est là où j'ai décidé de prendre les draps, des draps de, de housse de couette, tout ça. Donc tu voulais faire. faire comme dans les films comme dans, En fait ah. comme dans les films, hein. Je ne sais pas, je voulais faire, j'ai fait comme, fait dans, comme les dans les films. que <rire> le tu as attaché euh... J'ai attaché, j'ai fait le double avec mes petits bras, ouais. je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai attaché ça à toutes mes forces. Par contre, j'ai vraiment attaché avec la force. Ouais. Quoi. Après, j'ai attaché ça au, au lit aussi, pareil, avec la force aussi. Après, je jette la corde. J'ai jeté par la fenêtre. Ouais, jeté la mais corde. sérieux, mais qu'est-ce qui t'est passé <rire> par la tête, franchement Franchement, c'était comme on dit là, quand je dis rébellion, défier ses parents, euh, insolence, tout ça, moi, j'étais vraiment, vraiment dans ça. Ça veut dire que moi, quand wow. ma mère, elle m'a dit tu vas pas sortir, moi, je l'ai prise en mode « je ne vais pas sortir, hein? ok, on va voir aujourd'hui ». Wow, donc, j'étais vraiment wow, prise de cette façon. Wow. En fait, je, je le prenais comme si c'était mon égal. Ouais. En fait, je me mettais alors vraiment au Alors c'est pas mon ma, égal, c'est ma mère. sais ce qu'elle dit, elle sait pourquoi elle fait. Donc, ouais. euh, donc moi, à ce moment-là, c'était vraiment, je l'ai prise comme, une, comme un défi en fait. Mm. Donc, euh, j'ai jeté la, la corde par la fenêtre. Au début, bon, bah, comme toute personne, j'ai eu peur. Donc, euh, j'ai décidé de ne pas sauter. Et quand je m'apprêtais à rentrer dans la ma maison, mon téléphone en fait est tombé et au travers de ça, ça m'a mis en fait une adrénaline parce que c'était un téléphone, un iPhone 6 que je venais juste d'avoir. Venais juste de nouvelle génération. Wow. Euh, tout le monde vient d'avoir son iPhone 6, tu ça viens aussi est... d'avoir le tien. Ça fait une semaine que tu l'as, boum, il tombe par la fenêtre. Donc ça m'a mis une adrénaline sur <rire> Et du coup, bah en fait, ton voisin après il l'a ramassé. Ah oui oui, entre temps oui. Du coup mon téléphone est tombé et entre temps il y a mon voisin qui est passé, il l'a pris. Donc je lui ai fait un signe oui, donc c'est ici qu'il est tombé quoi. Et après il me l'a repassé en dessous de ma porte. Et j'ai vu qu'il était complètement fissuré, plié en deux, inutilisable. Inutili Exactement, inutilisable. Donc euh, pour moi, c'était mort. Donc j'ai pris un bigot, les petits téléphones s'y touchent. Ah. J'ai mis ma puce dedans. Euh, et là, ça m'a mis l'adrénaline. Hein. En fait, le fait que le téléphone soit cassé La co dans ma tête, le... je me suis dit, mais ça veut dire ce soir, je sors, genre, je ne peux pas snapper, ça veut dire. Ouais. Donc ça veut dire moi. Tu ne peux pas aller sur Snapchat. <rire> hein. Donc mon projet, c'était de sortir. Donc je viens d'avoir iPhone 6, de snapper, tout ouais. ça. Et là, je, so là, je sors, mais il n'y a plus de téléphone ça m'a mis de l'adrénaline, j'ai sauté d'un coup, j'ai. T'as sauté par pas ah, J'ai pas réfléchi. En fait, j'ai sauté tout en tenant la corde, quoi. Ouais, mais t'as sauté. J'ai sauté. Et en fait, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, il y a le balcon. C'est pas un balcon, mais il y a un peu un espace, quoi. L'espace le, mm -hmm. du, du monsieur ouais, du premier oui. étage. Même, je me suis pas écrasée sur cet espace-là. Je suis, je sais même pas comment j'ai fait. En fait, mes yeux étaient fermés. Donc ça veut dire que je sais même pas aaaah. comment. J'ai même pas crié parce que je pouvais pas crier. J'étais ouais. dans ma cour. Ah, ah, D'accord. Que <rire> N'importe quel voisin aurait pu euh, juste regarder par la fenêtre et voir une personne descendre comme ça par la corde. T'as ouais. rien. Personne ne m'a vue, j'ai sauté, quand j'ai raterri, c'était sur mes deux jambes. Euh, j'avais deux, trois ongles qui avaient sauté, parce que j'avais des, des faux ongles en fait, oui. à ce moment-là. J'avais que trois ongles qui avaient sauté et je me disais, mais en fait, euh, je suis trop forte. Qui peut, qui peut me tester <rire> qui peut me test ?» Après, j'ai dit à mon, à mon frère, je dis, lance mon sac, il m'a lancé mes affaires. Et en plus, il t'a lancé bah oui, En c'était complice. En fait, voilà, mes complices, mais ce n'était pas complice en mode euh, il veut m'aider. C'était plus la pression. C'était plus la pression de aujourd'hui, je vais sortir, donc tu vas m'aider ouais. et c'est toi qui vas remonter la corde quand je suis. Donc, je l'ai plus imposé la chose ouais. qu'autre chose. Et lui, ça trouve il devait avoir un archi peur ou je sais Dix pas. En ans quand même, donc toi, t'étais de grande ça qui faisait ça devant ton petit non, frère. En fait, ça. Et si et à ce moment-là, j'ai même pas la responsabilité ouais. ou même la maturité oui, de oui, me dire tu mais tu sais. fais ça devant ton petit frère ouais. quoi. Euh, ouais. Aucun moment je me suis dit, dit sais, euh, ah, je m'en fichais total. J'ai sauté, il m'a lancé mes sacs, il a remonté la corde, boum fugue. De trois... Pareil fugue de trois semaines. Bah, là forcément j'ai sauté c'est pas pour rentrer à la maison le lendemain donc boum direct fugue aussi. Donc là pareil je restais trois semaines pareil dans la nature. Mais du coup t'as rien rien eu. Et moi, euh, ouais, je rends gloire à Dieu vraiment parce que durant le confinement, à un moment comme ça, j'étais posée dans mon lit et je n'avais pas prié. Et en fait, j'avais un peu la flemme de prier. Donc j'ai dit dans mon cœur, je dis Seigneur, est-ce que tu peux me, me faire ressentir l'amour que tu as pour moi Après, maintenant, je commence à, je sais pas, à essayer de chercher quelque chose. Ouais, je ne sais pas, à commencer à penser un peu, ouais. voilà, à réfléchir, à chercher un peu l'amour aussi. Pas, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, le Seigneur, au bout de même pas deux minutes, je commence à réfléchir. Il m'a fait souvenir le jour où j'ai sauté. Et il m'a mis la parole, euh, une parole qui est dans la Bible, où euh, il est écrit euh, que quand le, le diable à un moment a tenté Jésus, il l'a mis en haut d'un temple et il lui a dit « Si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi parce qu'il est écrit, il enverra des anges à sujet de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc j'ai reçu cette parole. Et je me suis rappelé du jour où j'ai sauté, et là, boum, je commençais à pleurer direct. Enfin, tu t'es rendu compte. Tu t'as en fait oh euh, Tu et... protégé parce que tu aurais pu te casser les jambes, les côtes, et tu aurais pu même en fait C'est ça en fait, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Et le Seigneur, en fait, m'a fait ressentir, m'a fait prendre conscience, m'a tout simplement dit au travers de sa parole là. que ce jour-là, c'est lui qui a envoyé des anges à mon sujet, de peur que mon, mon pied ne heurte contre une pierre. Wow. Ça veut dire, après, quand je me suis un peu remémoré tout ce qui s'était passé, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, l'iPhone 6 du coup, qui est tombé, à la base, cet iPhone, je l'avais mis dans un sac, dans un de mes sacs euh, ouais. dans un de mes oui. sacs où il y avait toutes mes affaires. quoi. Et euh, au moment où j'allais me mettre au bord de la fenêtre, c'est comme s'il y a une voix dans ma tête qui me dit « Prends ton téléphone, mets-le dans ta poche, il sera plus en sécurité dans ta poche. Mmh. » C'est-à-dire qu'avant même de me mettre au rebord de la fenêtre, je suis partie prendre mon téléphone, je l'ai mis dans ma poche et après, je me suis mis au rebord de la fenêtre et quand une personne normale, je regarde le vide, bon bah j'ai peur, hein, ce qui ouais, est tout à fait normal. T'as peur, tu sens ouais. que là c'est haut, donc ouais, euh, tu ouais. vas pas sauter, quoi. Ouais. Donc dans ma tête, je me dis non Lisa, c'est mieux tu rentres à la maison, t'attends demain, tu sortiras demain. Donc ça c'était une décision que j'avais prise dans ma tête et que ouais. j'étais formelle. Je savais que non, bon. j'allais pas sauter. Ce soir je rentre à la maison, je dors. Je et, fait, et le je téléphone de a rein. gâché tout le plus. voilà. Mais en fait je suis en train de me dire que à ce moment-là je sais que c'est le diable qui a mis cette pensée dans ma tête que ton téléphone sera plus en mieux, sécurité alors ici. alors que euh, ouais. Si le téléphone n'était pas tombé. Voilà, j'aurais pas sauté. Bah, ouais, tu serais juste rentré. Euh, voilà, exactement. A... Et après, le téléphone, en fait, quand il est tombé, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a donné, en fait, l'adrénaline. En fait, c'est des... comme je disais, ça venait pas de moi, c'était ouais. sur naturel. L'adrénaline, ouais. elle est venue ouais. direct, quoi. Ouais. Euh, ça m'a mis cette adrénaline, et c'est ce qui m'a poussé à sauter. Donc, quand je regarde, enfin, quand j'essaie de remémoriser oui, les sûr. choses là par rapport à, au, au Seigneur et au, et au diable, je me dis, mais en fait, ce jour-là, c'est lui qui, qui, qui, qui, qui m'a C'est lui qui m'a mis en haut de ce temple. Et si je peux me permettre de dire, qui a dit à Dieu, on verra si ta fille aujourd'hui, elle va sauter. C'est un enfin, peu le diable qui a tenté Dieu. A un enfin, peu tente, ouais, quand ouais, ouais, je le vois de ouais. cette façon aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est comme si c'était le diable. Parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas en Christ. Bien sûr. Donc ça veut dire c'est le diable, en fait, qui m'a mis en haut ce truc et qui a tenté, en fait, Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il a envoyé des anges à mon sujet, wow. de peur qu'on ne une Pierre. Amen. Waouh. Vraiment, ouais, c'est quelque chose de. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as, as décidé de rencontrer. Enfin, c'est à ce moment que tu as rencontré le Seigneur, que tu as décidé non. de vraiment. Non, c'est pas à ce moment j'ai. Parce que ok, il de... y, y a eu des montagnes russes. Il y a eu des hauts, des bas. Voilà, ça c'est un peu comme dans toute une chrétienne. Il y a des choses qu'on rencontre, des moments difficiles après, etc. Mais mmh. Et du coup, c'est quand en ce moment en fait, où tu as véritablement rencontré le Seigneur Tu as le vraiment dit Seigneur, là je veux m'abandonner entre tes mains. Oui, oui. Donc euh, le jour où, moi j'ai rencontré le Seigneur. C'était, euh, pareil, un vendredi soir encore. <rire> yeah, ben <dis> donc. <rire> encore une fois. J'avais encore une fois de plus prévu un plan. Ouais. Hein, donc, c'était un ouais. peu la même histoire que donc j'avais prévu mon plan. Vendredi soir, pareil. Donc là, je m'apprête à sortir. Et ma mère, elle me dit, mais euh, tu vas où là vas où? Elle me dit, où est-ce que tu vas Ce soir, c'est veillée de prière de la jeunesse. Oh Donc, on connaît la veillée de prière qui commence ouais, la minute, finir à minuit puis finira à 6 heures. Donc, elle me dit, veillée de prière de la jeunesse de mon église, du coup. Et c'était la première veillée de prière de la jeunesse à de mon église. Tu dis, ah non, non. Il n'y avait jamais eu de veillée de prière pour les jeunes, mais là, c'était la première. Wow. Là, pareil, j'y vais le visage attaché. Capuche, parce que moi, ça m'a énervé pareil. Hein. Ouais. Pourquoi tu t'attends le dernier moment oui, pour, pour nous prévenir Voilà. Donc, elle m'a embarqué, moi, mon jumeau et mon petit frère euh, Mathéo. Du coup, elle nous a embarqué à la veille de prière. Donc, moi, j'allais vraiment dans un état d'esprit où j'avais mes écouteurs, je jouais oui. sur mon téléphone, ouais. euh, j'y allais, d'accord, mais j'allais dormir sur les chaises qui étaient derrière. Ouais. Et me... j'ai déjà demandé à ma mère de me réveiller quand ça allait, quand ça allait terminer, quoi. Mais c'est euh, pas grave, tu étais quand même là. J'étais quand même là. Parce que voilà. c'est ce comme jeu. ça que Dieu fait. Il dit c'est pas grave, viens quand même. même si tu as prévu tes plans, moi j'en ai d'autres pour toi. <rire> c'est ça. Et du coup, quand vous avez dit, il avait prévu ses plans. Déjà, j'y suis allée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans moi, dans mon église, quand on dit jeunesse, la plupart des jeunes, c'est des petits, quoi, des, des petits. Ouais. Donc moi, je fais partie, je fais partie en fait des plus grandes de, oui, de, la, jeunesse de la jeunesse de mon jeunesse, église, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si je peux dire, un petit exemple à montrer ouais. aux jeunes qui sont, euh, voilà. Quoi. <rire> Mais moi, à ce moment-là, il y a zéro exemple. J'étais même plus petite. Que je faisais des trucs encore même plus petits que les petits qui sont déjà là. Ah ouais. C'était vrai, vraiment, c'était voilà, aucun comportement, zéro gêne, euh, voilà. Et du coup, fait, à cette de prière. Euh, euh, la dame qui dirigeait le, le culte, c'était aussi une jeune, de 25 mm -hmm. ans comme ça. donc Les euh, gens étaient dans l'adoration, ils chantaient, tout ça. Et à un moment, elle dit Oui, peuple de Dieu, euh, on va s'arrêter un instant parce que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. Mm. Et là, quand elle dit ça, je tends mon oreille, je vois. Parce que tu n'en sais jamais euh... que j'ai envie d'écouter ça. Ouais, ouais, ouais, je tends mon oreille, mais dans, dans mon cœur, je me dis Mais comment ça, le Seigneur, il t'a dit quelque chose alors qu'on est tous en train de, de louer euh, oui. Comment est-ce qu'il peut te parler oui. alors que toi-même, tu étais en train de louer oui, oui. euh... C'est-à-dire, je n'ai pas compris, le, le, le Seigneur m'a dit quelque chose. quoi. Elle donc dit quoi? pas grave après j'écoute. Elle dit oui, donc il euh, y a une personne parmi nous, donc euh, pas de prénom il hein. y a une mm -hmm. personne parmi nous. Il <rire> y a une personne parmi nous qui se sent très triste, qui se sent très seule, qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée. Donc déjà euh, quand elle dit ça, moi à ce moment-là, j'étais une période de ma vie où comme j'ai dit je sortais tout le temps, j'allais en boîte ouais. je, je voyais mes copines, je faisais ma vie, j'étais bien. Il y a tous tous les sentiments qu'elle a cité là, je, je ressentais pas rien. concernant. C'était même pas, je ne me sentais pas concernée, je ne ressentais aucun de ces sentiments en moi. Okay. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas moi, clair et, clair et véridique. Quoi. Et du coup, euh, elle dit oui, donc cette personne est parmi nous, donc on va prier pour elle, euh, donc on va se lever et on va simplement prier pour cette personne. Donc là, à ce moment-là, forcément, je me lève, donc on est ouais. obligé de se lever, hein. donc, tous les jeunes se lèvent, tout ça. Les gens commencent à prier, moi je ferme juste mes yeux, je ne prie pas. Et euh, petit à petit, les gens commencent à prier dans mon ventre. Je commence à sentir comme une boule, une boule qui commence à monter comme ça, comme ça dans mon ventre. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Les gens pris. Prient, prient. Là, là je sens la boule monter, monter, monter, monter. Et quand ça arrive ici à ma gorge, oh, je commence à pleurer. Je commence à wow. pleurer en sanglots. Ça veut dire que c'était des larmes. C'était pas des larmes de douleur. C'était pas des larmes. En fait, c'était des larmes que j'ai jamais pleuré comme ouais, ça. Je comprends pas ce que tu ressens. Ça. Et avec le sentiment que j'avais là, ce que je ressentais aussi, j'avais jamais ressenti ce sentiment. Et ça veut dire que je commence à pleurer dans ma tête. Il me dit, Bélisa, qu'est-ce qui se passe ouais. qu Pourquoi je pleure Et ouais, après, au bout d'un moment, je me dis, Lisa, arrête de penser, arrête de dire qu'est-ce qui se passe, laisse-toi pleurer. Laisse pleurer. Ça veut dire je vais dans les bras de la femme, je commence à pleurer, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure et après, au final, bon, on a continué le culte, euh, voilà mm -hmm. on a continué le culte tout simplement. Et en fait, si vous voulez, moi, ce jour-là, ça m'a réellement fait prendre conscience que non le chemin dans lequel ma mère et m'a mis quand elle parle de Jésus tout ça là. moi jusqu'à aujourd'hui j'ai pas compris je comprenais pas vraiment même le jargon les mots qu'on employait tout ouais, ça ouais. mais dans ce que j'ai ressenti j'ai compris que non, Dieu existe réellement et Dieu existe réellement Dieu Dieu est vraiment est vraiment vivant Dieu est réellement là C'est à dire que au, au fur et à mesure du coup de donc après quand ça ça s'est passé Petit à petit, donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à la Bible, je commence à lire la Bible, je commence à poser des questions à ma mère, donc je commence à, à s'informer, se renseigner, se savoir sur Jésus, qui est Jésus, pourquoi yes, on dit ça, yes, qu'on yes. prie, pourquoi, qu'est-ce ce, qu -ce qu'il veut dire ce mot, donc je commence yes, à m'intéresser yes. petit à petit, quoi. Et c'est quoi ouais, à la fin de mes 17 ans, donc c'est en 2018 où j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Christ. J'ai dit donc voilà, là je vais me baptiser, je vais vraiment donner ma vie au, au Seigneur, mais euh, quand je suis allée me baptiser, en fait, avant de se baptiser, il y a une, y a une phase de repentance. C'est-à-dire mm -hmm. que je suis partie me repentir, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, euh, donc moi, comme je l'ai dit, dit, donc moi, j'étais emprisonnée dans la, dans la, la drogue, donc euh, fumée, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, quand je suis partie me repentir, j'ai dit Seigneur, moi, je vais arrêter la fumée, tout ça, je peux être dans la fumée, tout ça. Mais dans ma mon arrière-pensée, je me disais, mais en fait, euh, je ne suis pas encore allée à Amsterdam, en fait. Ah. Il je... fallait que je teste là-bas. Voilà, c'était vraiment ce que je me disais au plus profondément. C'est-à-dire que j'étais baptisée, tout ça. Mais au final, en fait, ma vie était toujours la même. Quoi. Ouais, parce Mais que Il n'y avait pas la sincérité. En fait, je pense ouais. qu'il n'y avait pas la, cet aspect de sincérité. Mais après, moi aussi, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore réellement les choses du jeu. Donc, ouais. je ne savais pas aussi que voilà, fallait être. Ton sincère. entourage n'avait peut-être pas forcément changé non plus. Et puis, voilà. tu avais encore les mêmes habitudes. C'est ça, ça. j'avais les mêmes fréquentations. les mêmes, les mêmes oui. ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment petit à petit. Moi, bon, c'est en fait, c'est réellement durant le confinement ouais. que j'ai réellement cherché, wow. cherché la face de Dieu. Wow. En Amen. fait, c'est réellement durant le confinement où j'ai réellement. Je me suis assise. Et je me suis dit, mais en fait, là, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ma vie, c'est toujours la même. Je fais toujours les choses du monde, il faut que ça change en fait. fait. Voilà, ça veut dire que. En fait, je faisais les choses du monde, mais je parlais que de Jésus aux gens. Ouais. Ça veut dire qu'on ouais. me voyait en soirée, donc allais me voir en soirée, donc fumer comme tout le monde, faire ouais. un comme tout le monde, mais parler que de Jésus, que de Jésus, je bourrais les gens avec Jésus, Jésus, oui. Jésus. <rire> en fait, ouais, des bêtes qui m'avaient touchée. non, je faisais que parler de Jésus aux gens, alors que je connaissais non, je connaissais ouais. même pas bien. Le mais Seigneur, tu voulais quoi. quand même qu'il y ait du concret en fait ah dans non. ta vie, tu voulais que ta vie soit même un témoignage, ta vie en bon, elle-même. Voilà, en fait, moi je témoigne. En fait, c'était même pas par rapport à ma vie, je témoignais. Parce que juste j'avais vécu cette chose parce en fait. Vécu, ouais, Et comme j'avais vécu, quand, quand, à partir du moment où tu vis la chose, c'est là où tu te sens d'en bah parler, oui. tu te sens, parler, quoi. Tu ouais, te sens dans l'obligation d'en parler. C'est-à-dire que malgré que je faisais, je faisais toujours les choses du monde, j'évangélisais des gens, j'évangélisais les gens. Mmh, les mmh, gens. Mmh. De ne avec... peut pas être parfait, on peut pas attendre d'être parfait pour évangéliser, parce que ouais, si on <rire> attend personne, personne, <rire> personne <a évangélisé. rire> C'est sûr, waouh. En tout cas… Du coup, le moment où je me suis après baptisée, tout ça, à un moment, je me suis dit, mais Lisa, là, ça fait quand même longtemps que tu as donné ta vie à Christ, mais ta vie, c'est toujours la même chose, tout ça. Du coup, durant le confinement, quand il y a eu le confinement, je pense que pour bon, moi, en tout cas, y compris beaucoup de chrétiens, je pense, ont senti que là, c'était un moment pour, pour, se, pour aller vers Dieu. Quoi. Amen. C'était un moment que Dieu avait permis pour qu'on puisse aller vers lui et voilà, se recentrer sur lui. Amen. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et euh, durant le confinement, en fait, j'avais un désir d'arrêter la, la, la cigarette, la fumette, tout. en fait. Moi, c mm -hmm. moi, pour moi, c'était radical. C'est-à-dire que ce n'était pas t'arrêtes de fumer le cannabis, mais tu continues à fumer la cigarette. Et c'était beaucoup ce que je disais à ma mère, parce que ma mère, elle, elle me disait Oui, mais Lisa, fais quand même un effort de ta, de ta propre force. Enfin, essaye de faire un effort de toi-même. Et moi, je disais Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis addict. Ouais. Je, elle ne voulait pas oui, accepter le mot addict. addict. Voilà, elle ne voulait pas l'accepter, mais moi, j'avais déjà ouais. accepté. Ouais. Ça veut dire que durant le confinement, j'étais dans la recherche du Seigneur, dans la méditation, dans la. Je disais beaucoup la parole, j'échangeais avec des frères. On ne pouvait pas se mentir, donc bah euh, oui. j'étais vraiment focus ouais, sur ouais, ça. Focus. Quoi. Donc après, il y, y a eu un désir en moi, vraiment un désir de arrêter de fumer. C'est-à-dire que quand je fumais, je me sentais sale, je me sentais mal, je me sentais. Oui, je y disais, y a une contradiction dedans de toi, en fait. Voilà, je me disais mais Seigneur, comment toute la journée je suis là, je cherche ta face, tout ça, et, et le et soir après, je descends pour aller fumer mon joint. C'est-à-dire que déjà, durant le confinement, j'avais réellement ressenti déjà une diminution de consommation. C'est-à-dire oui. que ma consommation l'avait diminuée. Le Seigneur faisait le travail petit à petit, en Voilà. Fait. Et wow. en fait, yes. un soir comme ça, j'avais fait une prière c'était comme ça. Hein. J'ai dit « Seigneur, voilà, vraiment, moi, je suis fatiguée de la fumette. Moi, je veux vraiment qu'à la fin, de ce déconfinement, des je veux, je veux être une nouvelle personne. Je ne veux plus être la même Lisa qui marchait de la même façon. Je ne veux plus de fumer dans ma vie, quoi. Mm -hmm. une petite prière que j'avais faite comme ça. Mais le Seigneur avait vraiment pris en fait cette prière mot pour mot. Ouais. Et euh, le jour du déconfinement, quand il y a eu du coup le déconfinement, c'était le 14 je un comme ça, ouais. euh, le jour du déconfinement, je ne ressens plus aucune, aucune envie. envie de fumer. Amen, ça veut dire Dieu. que euh, fumer, c'est d'accord, tu y, y penses, mais je pense que c'est aussi ton corps aussi qui ouais, réclame. Ouais. Mais là, rien du tout. Ouais. Ça veut dire que dans ma tête, je ne me suis même pas dit, bon, Lisa, va prendre une cigarette pour voir si c'est vraiment ta Non, c'est vraiment. Vrai. j'avais même pas ce désir. De... Non, bon. Voilà, j'avais pas ce désir. En tout cas, amen, ouais. En fait, j'attendais comme une confirmation de la part du Seigneur, mais il faut me, faut me confirmer que là, je suis réellement délivrée, parce que mmh. je ne suis pas sûre, là, ouais. en fait. Et c'est au travers, du coup, d'un frère avec qui j'ai changé beaucoup de genre, le en confinement, C'est le Seigneur a, a décidé d'utiliser ce frère-là pour me confirmer que oui, tu es réellement délivrée. Et du coup, après, j'étais dans la joie. Après, j'ai commencé à évangéliser. Du coup, après le confinement, j'ai commencé à évangéliser. J'ai beaucoup évangélisé. Mm. De, toute façon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est ce qui qu'il faut persévérer dans la vie chrétienne. Ce n'est mm -hmm. pas forcément euh, tout évident parce que le diable continue à nous attaquer. Donc les désirs du monde et toutes ces choses-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut persévérer. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, mmh. que vraiment toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et peut-être que tu es là, tu me regardes aujourd'hui et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu veux toi aussi rencontrer le Seigneur, mais de manière personnelle. Je t'invite à faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu déconfesses de ta bouche, si tu déclare de ta bouche la Seigneurie de Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu est la ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi et dire, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je me repens. je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Je deviens aujourd'hui ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen, est-ce qu'on peut acclamer Gloire à Dieu et félicitations, bravo à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Aie confiance en Dieu. Accroche-toi à lui, c'est ton Père, il t'aime, il ne t'abandonnera jamais et il est toujours là avec toi, même si tu ne l'as pas vu, il a toujours été là avec toi. Gloire à Dieu en tout cas. Merci encore pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous connaissez quelqu'un dans la même situation, n'hésitez pas à partager ce témoignage et si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter non plus sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.